Afin de découvrir les outils qu'utilisent les meilleurs traders, les plus talentueux, je vous invite à ma prochaine masterclass, vous trouverez un lien sous cette vidéo. À très bientôt Bonjour les amis, je suis Serge Demoulin, fondateur de la SD Trading Academy. Aujourd'hui je vais vous parler de la journée de trading qu'on a vue sur le SP500 qui est une journée entre guillemets normale. Alors voilà nous sommes donc devant un graphique du market profile, une journée normale entre guillemets et contrairement à ce que vous pourriez penser une journée normale n'est pas forcément une journée facile à trader parce qu'on attend toujours que le marché parte dans un sens et s'il ne part pas comme vous voyez ici eh bien euh, on peut prendre des pertes et ce n'est pas toujours évident de gérer une journée comme ça, ce n'est pas la plus facile alors que lorsqu'on a des, des journées vous avez des flux plus importants et eh bien c'est plus, plus facile à trader. Comme vous voyez ici donc sur la journée ici, le marché a ouvert ici en haut et il est descendu. Donc là c'était clair. Euh, ici encore une journée en D mais dans le profil de la veille, ça disons qu'on s'attend à ce moment-là à ce que le marché reste dans, donc dans, ce, dans le profil de la veille. Mais aujourd'hui donc on avait un marché qui avait décalé vers le bas donc euh, moi je pensais qu'il allait remonter parce qu'on était quand même arrivé très bas mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Donc j'ai une journée flat aujourd'hui donc euh, quasiment un tout petit gain seulement mais euh, c'est assez frustrant. Alors bien sûr euh, on sait bien qu'avec le market profile on peut, on peut acheter quand c'est bas, quand on a une configuration comme ça. Acheter quand le marché est bas et, et vendre quand il est dans la partie haute du profil mais il y a toujours le risque qu'à un moment donné il démarre. Donc euh, il faut arriver à un moment donné à se dire ok je me contente euh, d'une journée flat et ce sera mieux demain. Si on regarde donc euh, les bougies vous voyez ici donc on est en 15 minutes, vous voyez ce qu'a fait le marché. Si on va voir en 1 heure, eh bien vous voyez également ce qu'a fait le marché. Donc vous voyez et on arrive sur des, on est arrivé sur des plus bas donc à 4060 même 4057. Donc je vous montre ça ici voilà 4057 c'est le plus bas qu'il a touché pour le moment il est 17h en France. Et je pensais qu'il allait remonter mais non il n'est pas encore remonté à 17h. Il le fera peut-être plus tard puisque c'est le marché américain mais en tout cas euh, voilà ce n'est pas forcément contrairement à ce qu'on peut penser une journée facile parce que c'est une journée normale. Le marché euh, est resté donc c'est cantonné dans cette zone-là. Si on fait un split du profil voilà donc vous voyez il y a eu l'ouverture ici. Donc la lettre A c'est la première demi-heure, la lettre B la deuxième demi-heure et puis il est, il est parti. Donc je me disais bon ben ça, va, ça va le faire, ça va partir vers le haut Et bien non il est resté, voilà il a stagné. Chaque, chaque série de lettres ici c'est une demi-heure et puis il est monté et puis il est redescendu. Donc là on doit être à l'ouverture, oui c'était l'ouverture du marché américain. Donc à 15h30 et vous voyez puis il est remonté et... Il n'a fait que ça dans la journée, pour le moment il est de nouveau assez bas, pas très loin des 4057. Mais c'est une journée où vous n'avez pas un flux directionnel donc c'est beaucoup plus difficile euh, de faire des gros gains et on peut se faire piéger donc il faut faire attention malgré tout euh, avec une journée comme cela. Mais euh, bien sûr quand on connaît, quand on peut déterminer donc euh, que, avec le market profile vous voyez c'est une une, une forme de dé caractéristique et eh bien on comprend qu'on est dans une journée où probablement il ne va pas se passer grand-chose et on ne voit bien sûr pas euh, ce type de configuration si on n'utilise pas le market profile. C'est pourquoi moi je vous conseille d'apprendre cette technique qui est vraiment extraordinaire, fantastique. Ça vous permettra certains jours de faire des gains euh, très importants et d'autres jours bah, de limiter la casse comme, comme aujourd'hui euh, en ce qui me concerne. Et on, on fait à ce moment-là du scalping, des petits traits, des, bon, on prend des petits gains, on ne doit pas s'attendre à, à des très grands mouvements lorsqu'on a une journée comme ça. Voilà donc ça c'est ce qu'on appelle une, une journée normale, « normal day » en anglais avec une configuration vraiment typique en day où le marché va osciller entre le point d'entrée donc qui est ici. Donc il va aller en haut, en bas donc tout au long de la journée il fait ça et on voit que c'est à ce prix-ci donc à 4070 environ, 4070 ici qui a eu le plus de transactions et vous voyez ici également les volumes qui se sont le plus de volumes c'était à 4074,50 ici. Donc ce sont des informations qu'on a bien sûr avec le market profile et on sait bien que ces points-là sont des points où le, mar, le marché va être attiré. Donc quand, quand le marché part soit en excès en haut soit en excès en bas et eh bien il va retourner vers, vers ce point-là. À ce moment-là vous pouvez en profiter, faire des, des petits scalps et, et gagner petit à petit euh, donc votre journée de trading. Voilà j'espère que vous appréciez cette vidéo. Si vous voulez euh, en savoir plus et eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également vous inscrire à ma formation gratuite ou à un de de mes webinaires, euh, vous avez les liens ici en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans une de mes prochaines vidéos, au revoir.